Non, non, non, non, il y a pas, il être, non, non, non, non, non, non, non, Vous non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, vas-y, non, non, non, parti. Non, non, est est est Vas-y, est est non, non. Est, est le celui -là aussi. le C'est ah ouais, ça va. C'est le C'est Il